Salut, dans cette vidéo on va faire la partie qui s'est trouve derrière la voiture du perso Donc on va euh, utiliser un cube, on va Shift A Ici je prends le cube et je pars en Edit Mode, je pars là derrière Et déjà je peux faire Ctrl 1 pour la vue de derrière Je place comme ça et je vais faire un scale sur l'axe des X. J'ai fait également scale sur l'axe Z. Et je vais également placer ça ici. CTRL 1 toujours pour la vue arrière. Un petit SX ne fera pas de mal. Là, je vais euh, faire un Bevel, Ctrl-B, et ici, je vais juste faire ce type de Bevel. On va également utiliser le modifier Bevel, ici, là, on augmente la finesse. Et ok, hop là. Nice. Je fais CTRL 1 de nouveau pour aller euh, en vue du derrière. Et là, on va dupliquer cette forme ici. Du coup, on fait un Shift D sur l'arc de Z. On fait un P, spart. On crée un autre objet à partir de la sélection. Sur le nouvel objet, on va aller en mode de sélection de vertices. On va tout sélectionner, CTRL-1 pour la vue arrière et on va déplacer comme ceci. On va faire EZ et on va se déplacer sur l'axe des Z. Comme ça. Pour le début, on va supprimer le bevel ici. Et on va scaler cela en edit mode sur l'axe des Y. CTRL 1 pour la vue arrière on va ajouter des edges de match je fais un CTRL R ici je fais un CTRL R ici j'ajoute 2 je fais un SX OK je fais un autre CTRL R ici ici avec un alt clic droit je déplace comme ça J'ai fait un contrôle tab pour aller en mode de sélection de face et je vais supprimer les faces ici. ici. Je viens X, git face. Ok, ok. Là, maintenant on va euh, faire contrôle 1 toujours pour la vue arrière et là on va faire un autre contrôle R ici. Avec le wireframe, on va déplacer comme ça. Et ici, on va ajouter des aides de maintien. Tac. Tac. Tac. Au niveau d'ici. On va également faire ça. On va ajouter la subdivision de surface. Viewport à 2 On fait slash pour placer notre objet au premier plan. On part toujours sur la vue arrière. Et là, on va faire CTRL R. Ici. Et là. On va faire ALT petit droit ici. ALT qui droit également ici. CTRL-E. With et loop. On a ça. On va faire CTRL-R ici. CTRL-R de l'autre côté. CTRL-R ici. Et on va... Euh, également faire un CTRL-R ici par haut alors là j'ai fait ctrl z ici on fait un ctrl r ici on fait un autre ctrl r et on va smousser le tout ce qu'on peut également faire c'est mettre le level du porte à croix et le render à croix également donc euh, ici ce qu'on va également faire c'est déplacer les vertices vers le haut et activer le proportional editing on fait ça on va même travailler avec la symétrie supprime ça alors là on fait ctrl r tac tac tac on supprime ça on vient ici le miroir on le place au-dessus et on va cocher le clipping on sélectionne tout avec le wireframe on va un peu déplacer comme ça Ici de l'autre côté, on va aussi un tout petit peu déplacer ainsi et déplacer ainsi. On va faire un slash. Et déjà, je pense que c'est plutôt bon. ce qu'on peut également faire c'est avancer un peu ça devant comme ceci alors là je pars sur ma vue de face vue arrière on va un tout petit peu déplacer ça également vers le haut Pour qu'on puisse voir un peu ça comme ça, et également celui d'Arx des X, on va encore euh, déplacer ça vers le haut avec un contrôle 1. Okay, euh, ici, on va probablement avancer un tout petit peu, alors là, je vais sélectionner le tout, avancer comme ça, ici, avancer un tout petit peu, CTRL 1, ici un petit SX, pour ce qu'on puisse voir là, Et ok, déjà qu'on a ça, euh, maintenant on va créer en fait une collection de curves non appliqués. Donc ici on va sélectionner cette curve, on va faire slash et on va dupliquer cette curve avec un shift D et ici on va mettre curve note Visible. Qui okay, est là, on oublie R ici tac tac. On cache ça. sur celui-ci on va euh, convertir ça en, en mèche, du coup, on vient ici là. On va mettre croix et on va aller sur objet convert to mèche. En Edit Mode, on voit à quoi ça ressemble et je trouve que c'est plutôt une bonne topologie. Ce qu'on va euh, aussi faire, c'est rajouter deux modifieurs. Le modifieur Solidify, qui est ici en bas. Alors, on va augmenter la thickness. Déjà là, je vais regarde aussi par rapport aux ours, parce que tout ça est confondu au final. Donc ici. Voilà. Là, et on va mettre la subdivision de surface. Et ici. Ok. Donc déjà là, on voit qu'il se passe quelque chose de pas très, très joli. Et donc pour euh, pour euh, ne plus avoir euh, ce problème bon déjà je vais faire un contrôle r ici Et ici déjà là par rapport à ça moi je vais diminuer la finesse Comme ça ça va plus déranger les ors ok maintenant sur les ors au niveau des bouts on va arranger ça comme ça ici tac ici tac Ok, donc euh, on va faire quelque chose de d'assez particulier, on va supprimer les jours m'écrits. Donc ici on va faire un alt clic droit ici on va faire un V, je coupe ça, de là je, je, je sélectionne ici, je fais un L, je fais un P, By J'ai Parts. créé d'autres objets à partir de la sélection, vous okay. voyez qu'à présent j'ai plusieurs objets. Sur celui-ci, le modifier mirror, le modifier solidify sera toujours là. Mais sur les autres, on va les supprimer. Du coup, on vient ici, on supprime la, le solidify. Je fais de même ici. Et je fais de même ici. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je vais refusionner ces deux messieurs avec un CTRL-J. Et je vais aller au edit mode. En Edit Mode, je vais aller en Wireframe et je fais ici alt click DROIT X, Tilt, Vertice. Donc, maintenant, je vais utiliser mon statistique ici. Là, j'ai 12 vertices. Tandis que ici, j'ai envie de fusionner ça avec ça. Ok. Là, on va faire d'abord un Ctrl-R. On met une Edge Loop ici. Et là, on va faire un contrôle E et ensuite un H-Slide. Nice. On va également euh, faire un L ici, huit faces et déplacer ça un peu vers le haut. Et ce qui est un peu... On va maintenant supprimer les faces ici. Avec un X, delete faces. CTRL Tab pour le mode de sélection de vertices. On va compter à présent le nombre de vertices qui sont présents ici. Là, on dit qu'il y en a 10. On va faire un CTRL R pour que ça soit 12. Du coup, on a 12. Ici, on a 12. Avec un Shift maintenu et un Alt qui droit. CTRL E, Read Edge Loop déjà là, on me dit qu'il y a super, une super erreur qui s'est passée je, je, je fais un CTRL Z je recommence l'opération ici je fais un ALT clic droit je m'assure que rien n'est sélectionné ici <rire> super Il fait SHIFT maintenu ALT clic droit, CTRL E BRID Loop. nice ici je vais cliquer là et je vais ce qui est ça, je vais faire un W ici, cycle alors ici, c'était pas forcément nécessaire alors ici en bas, ce qu'on peut faire, c'est coucher là, et déplacer carrément les vertices tac, tac, tac. je déplace ça ici je fais un alt et clic droit je smooth mes vertices smooth vertices ok Je vais recommencer la même opération ici. Je sélectionne ces deux objets. Je fais d'abord un CTRL J. Ensuite, je vais les fusionner. Et pour faire ça, je pars en wireframe. Je vais faire ici un CTRL R. Tac. Je place ici. Celui qui est à l'intérieur, je fais un Alt-Click-Droit. X, Git, Versus. Je fais de même ici, alt clic droit Alors d'abord, je fais un Ctrl-R ici. Non, tac, tac, pas là-bas. Ici. Là, alt clic droit X, J, D, Je pars en mode de sélection de faces et je supprime les faces qui se trouvent là. Mais avant, je vais refaire un CTRL R comme ça, un autre CTRL R ici, avec le mode de sélection de face, je supprime, tac, ici, ici, ici, ici, là, là, et ici, je fais un X. j fait 6. Ok. Alors, mode de sélection du vertice. Je fais un Alt clic droit. Je compte ici, j'en ai 12. Ici, Alt clic droit. J'en ai 12. Je fais Alt clic droit. Shift maintenu. Ctrl E. je global. Ok. Je peux à présent et les vertices si je veux, comme ça, ça ira plus vite. Du coup, j'ai fait Alt » et « Clic droit »,« Ctrl plus »,« W »,« Smooth vertices euh, Ici, je peux déplacer comme ça. Ok. De l'autre côté, je vais faire de même. Je vais faire « Ctrl R », je place hein, ici. Ctrl R, Alors. déjà là, je pense que celui-ci va aller. Et Ctrl R ici. Un mode de sélection de face, je sélectionne mes faces. Ici, là, là, ici. Je fais un X, Tilt Faces. Je pars en mode de sélection de vertices, je fais un Alt et droit. Là, on me dit que j'ai 10, 10 vertices. Du coup, je vais pouvoir supprimer là, avec un shift maintenu bien sûr, x, j'utilise face 6. Je pars en mode de sélection de Vertices. je fais un alt clic droit, et 12, shift maintenu, alt clic droit, ctrl E, Put et tu loupes. Je fais un ctrl plus et je fais un W smooth les vertices. Du coup là, on a quelque chose comme ça quelque chose comme ça sur notre dernier élément on va également appliquer le modifier le modifier solidify du coup on est ici on clique sur apply et on va euh, fusionner ça et ça du coup je fais euh, plus petit plus petit, plus grand Um, on va aller en wireframe et en wireframe. Alors, ici déjà, vue de profil, on y va, vue de face. Il disait qu'en wireframe, on va supprimer ça. On va faire un X, delete vertice. Alors là, je regarde ce que j'ai fait. Et je vais sélectionner tout mon élément. Je vais faire M et ensuite merge by distance. Là, ça me dit que ça a supprimé 12 vertices. En gros, ça supprime les vertices qui étaient côte à côte. Et je pense que là, c'est plutôt bon. Donc j'ai mon objet euh, qui est mèche à présent. Déjà ici, si vous voulez, vous pouvez améliorer la forme. Et faire un slash. Et donc maintenant on a ça. Et euh, on va juste vérifier les éléments que l'on a probablement oubliés. Donc j'ai euh, ceci. Ici euh, pour des raisons de logique on va déplacer ça un peu plus devant, du coup comme ça, ok, on peut également faire un arrondi ici avec les edges, Ctrl B, et ensuite on ajoute des edges loop, des edges, tout simplement. Pas forcément des edges. Et on smooth. Ok. Nice. Je sélectionne le tout. Je déplace comme ceci. Et c'est plutôt Ok. Nos euh, modèles de voiture au pro, ce qu'on peut également faire, c'est euh, alors c'était ce que l'image, ouais. Um, ok, ce qu'on peut également faire, c'est fusionner ça et ça. Du coup, je les sélectionne, je fais un slash. Et je vais les fusionner. Du coup, mon élément aussi, je le place un tout petit peu à côté. Je vais faire un, une sélection ici. Shift. Shift maintenu. Ctrl J. Et euh, je vais sélectionner tous mes vertices ici. Je vais faire un Ctrl E. Et yeah, un subdivide du coup ça me réduit la topologie je peux maintenant aller en mode de sélection de vertices et euh, ajouter des edges de maintien comme ça donc maintenant là je vais bien m'arranger dans ma scène Ici, je vais supprimer euh, les faces. Alors là, même avant, non, ici ça ne va pas. Supprimer. Alors, même avant de supprimer mes faces, je vais faire des contrôles R comme ça. Ici, je vais faire des contrôles R. Là, je vais sélectionner mes faces. tac tac tac tac et ça n'est pas ça. Tac, tac tac ici je fais un x delete face je fais un compte du nombre de vertices, ver ver ça me dit qu'il y en a 12 et je vais un peu scaler ça comme ça tac. avec un shift et maintenu et un alt et un clic droit je fais un contrôle e et en bout edge je je peux faire un contrôle plus et smousser les vertices. Et on a quelque chose de pas trop dégueulasse. Donc, ici en bas, on va un peu baisser ça et baisser ici tac tac. Je fais un O. Et euh, je pense que là, c'est plutôt bon. J'ai mes éléments qui sont fusionnés en un seul. Du coup je fais un slash et euh, je pense que c'est bon pour la modélisation de la voiture du coup là maintenant il va rester à faire le, le shading euh, du kart euh, et donc Et donc, euh, je vais tout simplement ce est encore un tout petit peu ici. Les archives de proportion editing, scaling. Un peu. Je pars là. Vite face. Je sauvegarde mon projet fait un shift c vue de profil vue de face et voilà euh, je te donne rendez vous dans la prochaine vidéo dans laquelle on va euh, créer les matériaux pour nos personnages mais avant je pense que on avait bel et bien oublié quelque chose on avait oublié de faire les yeux ici. Et donc, euh, on va le faire dans la prochaine vidéo. Ciao.